à ligne 64 alors comme toi j'ai eu des rossons qui se mettaient des ouvertures qui se mettaient avec des parachutes j'ai fait couper les... les bords qui étaient trop gros et qui euh... et qui me faisaient mal au coude constamment et j'ai eu du mal à, à convaincre euh, l'appareillage de me les couper ça, je continue à les mettre euh, les deuxièmes en voiture ont tout de suite été des mains mécaniques que je mettais aussi avec euh, un parachute mais alors les mettre, les défaire c'est extrêmement difficile parce que ici ça montait assez haut j'ai réussi à les convaincre de couper un peu Donc, j'ai mis des protections à l'intérieur pour ne plus me faire mal au coude. Donc les embatures de main euh, sont assez serrées, généralement. Et voilà pour la présentation des embatures. Aline, maintenant je passe pour les gens d'un départ savoir s'ils ont des astuces pour les en voitures de pied parce que les en voitures, bien elles sont toujours trop grandes ça c'est voiture définitive qu'on m'avait faite mais je flotte dedans c'est donc ce qu'on va me faire. Elles sont encore trop grandes. Donc, euh, attends maintenant. Là, j'ai une pince pour travailler. Mais bon, ben, au revoir, Aline.